Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes derniers achats de chez Action. Vous avez certainement reconnu certains produits. Alors je vais commencer par les 3D peintures de perles qui sont à 0,79 cents, c'est même pas 1 euro, donc les 3. Donc je trouve ça vraiment chouette pour le prix. Il se présente en petits flacons sous différentes couleurs. Il donne une sorte de peinture nacrée brillante. Et donc, vous pouvez les utiliser pour créer de magnifiques effets 3D pour vos cartes, pour vos pages scrapbooking, pour vos pages art journal, etc. Donc euh, j'ai pris euh, ces couleurs-ci, il restait encore la couleur dans les tons gris, euh, gris clair, euh, gris foncé, je ne sais pas si j'ai vu du noir, je crois que ça existe aussi en noir. En tout cas moi j'ai pris ces couleurs-ci parce que bon, elles me parlaient, euh, elles, elles me plaisaient, il euh, y a, y a dans, différentes, euh, dans différents tons de rose aussi. Et donc voilà, alors je vais les tester pour vous dire ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut la peine de les acheter ou pas Est-ce qu'ils donnent vraiment l'effet 3D Ou alors euh, voilà, il faut vraiment mettre un pâté de peinture pour avoir cet effet 3D. Alors, euh, je me suis laissée aussi tenter par les crayons de couleur euh, euh, Da Vinci. Euh, à ce qui paraît, euh, ce sont des bons crayons de couleur. J'ai voulu les tester pour voir si effectivement ils valent la peine, est-ce que leur mine est vraiment tendre, etc. Donc je vais vous faire euh, certainement euh, une démonstration de ces crayons de couleur. Alors j'ai acheté aussi un set de pochoirs. Je pensais que c'était euh, des pochoirs euh, en carton, etc. Mais sincèrement, je vous dis, euh, j'ai été agréablement surprise, parce que bon, euh, ce sont des pochoirs de bricolage craft, mais euh, réutilisables. Moi, je pensais que c'était des trucs, une fois qu'on utilise une fois, après, vu le prix, c'est à 0,72 euh, cents, 72 Franchement, euh, bon, quand on voit les pochoirs d'autres marques, euh, à des prix exorbitants, et eh bien ça vaut vraiment le coup parce que bon, vous voyez bien que c'est plastifié donc on peut les utiliser plusieurs fois, c'est en fonction de vos, votre utilisation mais si vous en prenez soin, pourquoi pas. Et puis je trouvais euh, l'idée originale de les mettre en noir parce que bon, euh, voilà, on a, on a l'habitude de les voir en, en blanc, blanc cassé, gris, etc. Mais bon, en noir, pourquoi pas. Donc euh, voilà, vous avez euh, différents motifs, Je trouve ça vraiment chouette. Donc je vais les utiliser pour euh, un projet. Et alors, j'ai voulu tester euh, aussi ces crayons de couleur. J'ai l'impression que non, ce ne sont pas les mêmes. Alors, bon, euh, moi par contre, je trouve que la boîte, euh, je sais pas. Je ne saurais pas à mon avis, je vais pas les garder dans cette boîte euh, en bois. Mais bon, on va voir. Pour moi, c'est pas vraiment très pratique bon, tous les jours. Euh, je, je me vois mal en train. Oui, ben voilà. Euh, ben ça, ça, vaut leur prix, hein. Ça vaut leur prix. Bon, c'est pas. La finition n'est pas parfaite. Maintenant, reste à voir est-ce que euh, le pigment euh, est vraiment tendre comme ils le disent sur l'emballage. Et puis euh, le bois, j'ai pas l'impression que c'est un super bois. Vous voyez, il est. Il est un peu sec, trop sec même, on verra bien. Alors euh, voilà, c'est euh, 36 crayons de couleur. Peut-être que ce, que ce sont de bons crayons de couleur, on verra. Alors, euh, pendant que j'étais là, euh, eh bien j'ai euh, opté pour ces euh, boîtes de conservation. Et euh, j'étais un petit peu... Euh, hésitante parce que bon généralement dans les boîtes de conservation quand vous ouvrez la boîte quand elle est fermée boîte hermétique etc je sais pas comment on appelle ça et eh bien quand quand elle est fermée pendant quelques heures ou quelques jours quand vous ouvrez le couvercle normalement vous avez toujours une odeur un peu entre guillemets toxique et là franchement quand j'ai ouvert la boîte il n'y avait rien je ne sentais rien donc le plastique il doit être euh, on va dire ça va, pas sable, hein. je dirais pas de bonne qualité parce que je ne l'ai pas encore testé, mais déjà rien que le fait euh, qu'il ne dégage pas d'odeur, pour moi c'était rassurant. Donc j'ai pris une grande boîte, euh, je sais pas combien, euh, de 2 litres, 1,8 euh, litres et 1,3, on va dire 1 et 1,5 ou alors 2 litres et 1 litre. On va pas s'embêter avec les virgules, etc. Donc j'ai pris celle-ci euh, qui valait 2,99 euros, presque 3 euros, et celle-ci 3,49 euros. Donc voilà, alors euh, pendant que j'étais dans le magasin, bien sûr, qu'on vous rentrez chez Action. Et eh bien, c'est votre portefeuille qui souffre après. Et, mais j'ai vraiment essayé de faire euh, vraiment le strict minimum d'achat. Mais je ne pouvais pas euh, ne pas euh, passer à côté et ne pas les prendre. Donc, euh, vraiment, elles m'ont séduite ces, ces jolies boîtes. J'en ai acheté trois. Deux comme ça et une comme ça. Et je trouvais vraiment, non seulement la couleur très jolie... Et en plus de ça, voilà, euh, euh, on peut les essuyer, mais bon, il ne faut pas abuser non plus. Euh, avec un chiffon légèrement humide, mais vraiment très léger. Moi, je vais les utiliser pour mettre mes dessins et ici pour mettre mes coloriages. Euh, parce que moi, mes dessins ou mes coloriages, je les mets euh, dans des classeurs à dessins. Mais des fois, quand je fais des, des recherches, etc., et j'aime bien quand ce n'est euh, pas un petit peu jeté euh, dans tous les sens sur mon bureau. Ou sur ma table de travail donc je préfère les mettre dans une boîte et comme ça je sais que ça ce sera la boîte pour les euh, colos par exemple et là ce sera la boîte pour les dessins vous pouvez mettre ce que vous voulez alors je les ai payés si je me rappelle bien euh, ça, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, on appelle ça des boîtes d'archives. Et ça vaut 1,95€. ,95. Donc, pour les trois, j'ai eu pour 5,85€. Alors franchement, ça vaut la peine. Pour euh, presque 2€, euros. vous voyez, ce sont de jolies boîtes. Alors, il y a euh, en blanc, il y a en cette couleur. Euh, il y a la couleur euh, grise. Il y a la couleur noire, je pense, et il y a une autre couleur, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais je n'ai pas fait attention, moi je me suis jetée sur ces deux-ci. Euh, c'était les dernières qui restaient, donc voilà, moi je suis ravie de les avoir achetées. Donc je vais passer à la démonstration. Alors, je vais vous faire un petit tuto avec euh, ces 3D, euh, ces peintures 3D, et on va voir ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite